Je suis un immortel, a plus d'amour, c'est immatériel Qu'est-ce que je fais, non plus aucune valeur Je rap avec le cœur, musique illégale, égale valeur on va le découper sans valeur Je vais exécuter tous ces voleurs Je vais faire ton cœur et visiller ton heure Il est temps que ton heure sonne sonne son. Il est temps que ton heure sonne, sonne Il est temps que ton sonne sonne Sonne sonne sonne sonne sonne sonne son, son, son, son, son. Je checker le téléphone Ouais ma meuf elle est méga bonne Tu dis, ouais tu l'as dit ouais tu l'as dit Tu ai l'as la prod tu que ça ça moi je passe à Je passe ça par carte SIM Tous les jours ce bien avant Platte, mais la platata méga vous dit qu'il vous y triche pas, pas jaloux, il traîne pas devant moi. Si c'est pour me serrer les pieds, viens pas sur scène, me lécher les pieds. Si on part en guerre, j'te conseille de survivre de toi, même si tu veux pas que ce soit la guerre dans ton pays. Mais en sorte que ça s'arrête, il existe c'est notre petit pas de danse, mon nom, sur le show, j'suis l'oreille, j'écoute mes sons les basses s'affrontent dans mes sons, ça fait trembler la maison, et moi pense que c'est ma mission. Éveil musical, c'est déformé pour bon, ces démons, ces bâtards que je démonte, pas de là où je démontre, on ne laissera pas de démons, j'sais ce c'est, c'est être un démon. Je maîtrise les mots, car je suis en démon. immortel, y'a plus d'amour, c'est immatériel Qu'est-ce que je fais, non plus aucune valeur rappe avec le cœur, musique illégal égale valeur On va le découpler sans valeur, je vais exécuter tous ces voleurs suis pas ton cœur Il vous ayez ton heure Il est temps que ton heure sonne, sonne, Il est temps que ton heure sonne, sonne Il est temps que ton heure sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, sonne, Je checke le téléphone, ouais ma meuf, elle la méga bonne Tu dis, ouais, tu l'as dit, ouais, tu l'as dit J'ai persécuté la brogue, Tu ça, ça c'est, moi je passe à SIM Je passe à coup. Dégoust à la patata, dégoust à la patata, méga beauté qui nous suit, une patte à nous, si tu pas si c'est pour resserrer les pieds vers pas sur scène pour me les...